Bonjour Guillaume, je suis très content d'être avec toi. Tu as été accompagné avec ton équipe par Maxime, mon collègue, à la gouvernance partagée, avec une partie de, de formation aussi. Est-ce que tu pourrais te, te présenter toi en, en deux mots et puis, et puis le projet avec lequel vous êtes, vous êtes lancé dans cette aventure de la gouvernance partagée Oui, Alors, bonjour Benjamin, merci pour prendre ce, de prendre ce temps avec nous. D'un côté, on a acheté un lieu qu'on aimerait. Euh, qu'on aimerait transformer en écolieux à terme. Aujourd'hui, on en a ouvert juste une petite partie, parce qu'on n'a pas tout le reste. Donc, on a ouvert une petite partie en tiers-lieu. Et donc, ce tiers-lieu, on voulait l'animer par le biais d'une association pour créer des activités autour du bien-être, de l'écologie et de l'enfance. C'était un peu nos trois, nos trois grosses thématiques. On a commencé à structurer un collectif au début du mois de janvier. Et à ce moment-là, on des réunions, mais on ne savait pas trop quoi faire. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous avez fait connaissance de, de Maxime ou découvert, euh, découvert l'Instant Z, si je comprends bien enfin, Nous, on n'avait pas de méthodologie précise pour travailler. On se disait qu'on allait faire un peu... Euh, voilà, ma compagne qui est dans le projet aussi, elle, est, euh, elle a des compétences dans, dans le domaine de chargé de mission et tout ça. Oui. Et en et fait, puis... Maxime, nous a proposé de faire des, petits, des petites réunions euh, inspirées de l'Instant Z. Donc, on a fait une première réunion euh, sur euh, le sens, avec euh, une prise de décision au consentement. Donc, il nous a donné des petits éléments comme ça, quoi. Oui. Et, euh, et suite à ça, en fait, nous, on était en train de, nous, on se tâtait. On se disait, est-ce qu'on choisit l'Instant Z Est-ce qu'on choisit autre chose Au final, on était quand même curieux de cette méthodologie. Moi, j'avais déjà entendu parler euh, du Dragon, enfin, j'avais déjà fait une formation en Dragon Dreaming entendu parler de d'holacratie et tout ça, ça m'intéressait ces questions-là. Et quand il nous a proposé une formation en février, euh, on s'est dit « bon, ben, on va la faire ». Donc moi, je l'ai faite et il y a quatre autres personnes de, du collectif qui l'ont faite aussi. Et en fait, ça a fini de nous convaincre. Quel est le, voilà, quel est le parcours que vous avez suivi euh, Au début, on a commencé par faire les réunions de sens, euh, la raison d'être, mission, euh, vision et tout ça. On, en a dû, on a dû en faire deux ou trois comme ça. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte, Maxime s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse des réunions de réorganisation. Donc, pendant un mois, un mois et demi, on a fait des réunions de réorganisation. Donc ça, c'était suite à la formation. On avait préparé des rôles, des règles et tout ça. Donc, on a réorganisé l'un. Et après, on a fait toute une phase où on n'a fait que des réunions opérationnelles pendant un mois, un mois et demi. Et là, on est dans une phase où on est en train de retrouver, enfin, de trouver l'équilibre et d'alterner en fait de faire de temps en temps des réunions de sens pour continuer le travail sur les valeurs, sur tout ça. En parallèle, de faire de la réorganisation parce qu'il y a des règles et des rôles à mettre en place fur sur à mesure. Et dans un autre parallèle, de faire de l'opérationnel aussi pour euh, voilà, se tenir au courant et continuer d'avancer euh, dans, dans le projet. Qu'est-ce qu que vous avez le plus apprécié Qu'est-ce qui vous a le plus soutenu dans ces outils que vous avez reçus euh, alors moi, à titre personnel, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ces outils-là, c'est le cadre euh, proposé pour chaque réunion. Que vraiment, chaque réunion est un rôle, est, est une, ouais, ont un rôle vraiment précis, un cadre vraiment précis. Et euh, on a une place pour parler de chaque chose. Et je trouve que ça m'a ça beaucoup aidé à structurer ma pensée. En fait, par exemple, une prise de décision au consentement, au début, on clarifie, après on propose, après on objecte, et le fait de ne pas tout mélanger. Parce que sinon, on peut vite tout mélanger, et du coup on digresse, on prend trois plombes pour prendre une décision. Euh, donc, moi, en fait, c'est ce cadre-là qui m'a beaucoup sécurisé et qui m'a beaucoup euh, plu dans ces réunions. Euh, mais cadre qui peut être un peu compliqué les premières fois, quand on le vit la première fois, parce qu'on est un peu frustré de. Ouais, mais moi, j'ai envie de dire ça. Donc, euh, donc, voilà. Et après, euh, ouais, ce cadre-là aussi qui apporte beaucoup d'efficacité. Euh, on le voit en fait dans les réunions, à chaque fois, à la fin des réunions, les gens sont contents d'avoir fait une réunion. Euh, on trouve qu'on a bien travaillé, que euh, on a, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Enfin, les frustrations sont, euh, sont dissoutes au fur et à mesure de la réunion. On aime bien aussi posé cette question-là, celle, celle des difficultés un petit peu. Qu'est-ce qui dans, dans l'accompagnement que vous avez reçu de, de l'Instant Z, qu'est-ce qui vous a été le, le plus difficile Ce que je disais là tout de suite sur euh, cet équilibre entre euh, réunion de sens, réunion opérationnelle les frustrations que des personnes pouvaient avoir sur euh, « bon, il bah faut qu'on se mette en action » et l'autre personne qui était là « oui, mais il faut vraiment qu'on trouve du sens et qu'on fasse ça euh, dans l'ordre, il ne faut pas qu'on soit trop précipité ». Donc ça, c'était... Euh... C'était une des difficultés. Et après, aujourd'hui, la personne qui avait le lien pilotage en fait, avait déjà une grosse charge de travail de base. Et en fait, les réunions allant, les rôles allant, euh, on n'avait pas forcément un collectif qui prenait tous les rôles en charge. Donc en oui. fait, euh, cette personne se retrouvait euh, de manière automatique à euh, devoir dynamiser des rôles. Et donc, la, sa charge mentale sa charge de travail ne diminue pas forcément. C'est beau de, de, de créer plein de rôles, de mettre plein de choses en place, mais si derrière, le collectif ne s'empare pas des rôles et euh, qu'on n'a pas un assez gros collectif aussi pour s'emparer de tous les rôles qu'on souhaite créer, qu'on oui. qu trouve nécessaire pour le besoin de l'assaut, bah, du coup, ça peut rajouter une charge de travail supplémentaire au lien pilotage. Oui, et c'est vrai que certaines fois, c'est là que peut aider la partie... Euh qu'on appelle nous orientations, qui s'apparente à la stratégie, c'est-à-dire de se dire « bon, on ne peut pas tout faire euh, d'un seul coup, c'est-à-dire euh, voilà, pour l'année qui vient, quelles seraient nos priorités ?» et puis de se concentrer sur euh, voilà, les rôles et les priorités par rapport à, à l'année qui vient et de se dire bah, « peut-être qu'il y a certaines choses qu'on qu développera par la suite, mais au moins on sait par quoi, voilà, par quoi commencer. » Et les prochaines étapes, c'est ce que vous avez déjà posé un peu les, les prochains jalons avec, avec Maxime oui, alors là, on a un boulot sur les valeurs et les principes qu'on oui. qu vient d'amorcer hier soir. Et après, la suite, là, on a planifié dans 15 jours une, une nouvelle réunion de réorganisation pour continuer à bosser sur la communication interne, sur les finances... Et on va sûrement coupler, nous, ce qu'on fait en ce moment, là au vu des disponibilités des gens, c'est quand on fait une réunion, on fait une première partie réorganisation et une deuxième partie opérationnelle. À qui est-ce que tu ou vous recommande, recommanderiez l'Instant Z et pourquoi Tout le monde, enfin, toutes les structures qui cherchent à, à être en collectif, en fait. Euh, moi, je vois, j'ai été dans les municipalités, enfin, dans une municipalité, dans, euh, professionnellement, dans, dans des assauts en fait, cette structure-là dont je parlais tout à l'heure sur les réunions, sur la place de la parole, sur le fait que tout le monde puisse parler et tout, moi, je trouve ça très sécurisant et, et ça m'a souvent manqué, en fait, dans les réunions, dans les différentes réunions que j'ai pu vivre dans ma vie. Il y a souvent des gens qui parlent trop, d'autres qui parlent pas du tout. Il y a des prises de pouvoir, il y a des, des décisions qui sont prises de manière arbitraire. Enfin, il y a plein de choses qui sont en flou, en fait, et dont les gens s'accommodent, mais qui finalement fonctionnent mal, quoi. Oui. Et je trouve que l'Instant Z permet en fait d'avoir ce cadre-là. J'ai encore une question qui me vient, c'est la, la partie formation. en fait. Mm. Euh, pour toi, quelle est l'importance d'une étape de formation de base pour, pour un maximum de personnes dans l'équipe, avant de passer vraiment à la, la mise en application et à l'intégration des outils au sein du projet mm. Nous, on a été convaincus, après avoir fait la formation, parce que en fait, la formation elle nous a permis de traverser quasiment toutes les, toutes les formes de réunion, toutes les formes de prise de décision, et donc de vivre toutes ces premières frustrations qu'on peut avoir quand on prend une décision au consentement. Au début, on ne sait pas trop, une élection sans candidat, puis après tous les petits jeux que, que Maxime nous a proposés. Et, euh, et donc, suite à cette formation, les réunions, on était à l'aise avec. On était OK avec ce qui était en train de se passer. On savait qu'on qu allait avoir des espaces pour parler de certaines choses. Mais les personnes qui n'avaient pas encore suivi la réunion étaient frustrées à certains moments. Ils se sentaient, voilà, des fois, Maxime était obligé de leur couper la parole, leur dire « bah c'est pas là qu'il faut qu'on parle de ça, machin ». Et voilà, ça pouvait crisper euh, certaines personnes. Et depuis que ces personnes ont suivi la formation au mois de mars, euh, ou même qu'elles ont vécu quelques réunions, en fait, ça s'est apaisé. Et euh, elles ont confiance maintenant dans le processus. Quoi. Excellent. Ben, merci beaucoup Guillaume je vous souhaite une belle continuation aussi avec voilà. Maxime euh, et longue vie à votre projet à bientôt